Salut les amis, c'est Europe et vous êtes sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose la review du supplément de codex Black Templar. On se retrouve avec un tout nouveau supplément pour le codex Space Marines. On avait déjà eu une première fournée lors du premier on va dire, semestre de la V9 de Warhammer 40 000, avec l'arrivée du supplément Space Wolf, Blue Angel, Death Watch et Dark Angel. Le Black Templar s'inscrit dans la même lignée. Il vous faudra donc le codex Space Marines pour pouvoir l'utiliser vraiment à plein potentiel. Et ensuite, euh, bah, ce supplément va vous permettre de rajouter euh, toutes les ressources, tous les outils que propose Games Workshop habituellement. Et euh, ce qui a été standardisé dans cette V9, à savoir, on va avoir euh, des règles spécifiques pour les détachements Black Templar. On va retrouver des reliques, des traits de seigneur de guerre, des litanies. Euh, des, petits, euh, des petites adaptations qui donnent un petit peu de caractère particulier à la faction et on retrouvera quelques datasheets euh, qui sont pas très très nombreuses sur ce document. Euh il semblerait qu'on soit quand même sur quelque chose de très atypique autour des Black Templars, peu d'unités spécifiques si on compare vraiment avec ce que, ce que nous propose, par exemple, un Space Wolf ou un Blue Angel ou même un Dark Angel hein, qui a beaucoup beaucoup qui propose beaucoup, beaucoup de datasheets, là, dans celui-ci, ce n'est pas le cas. Pour mon impression sur ce supplément, euh, je trouve qu'il donne du caractère de jeu et c'est au final ce que recherchent les joueurs de ce chapitre, du caractère de jeu. Quelques unités clés, quelques personnages qui sont charismatiques sur le champ de bataille et des mécaniques de jeu propres. Est-ce que ce supplément va sortir du lot en termes de méta Difficile de le dire si tôt le propre de cette review va être de faire le tour un petit peu de tout ce qu'on retrouve sur ce document et de commencer à entrecouper tout ça avec euh, ce que nous propose le codex Space Marines, euh, les différents types d'entrées. On pourra en profiter aussi au fur et à mesure de la review de comparer un petit peu, notamment les datasheets euh, propres et particulières au supplément Black Templar et les datasheets, on va dire, qui pourraient leur faire de la concurrence sur un codex plus vanille que celui Space Marines. Avant d'attaquer l'aptitude détachement, on rappellera que sur le codex Space Marines, lorsque vous allez choisir le chapitre Black Templar, vous allez bénéficier de deux bonus pour votre armée. Vous allez avoir un Ignore les blessures mortelles sur du 5+, hein, ni plus ni moins qu'un Feel No Pain à 5. Sur les blessures mortelles, ce qui est vraiment un bon trait de base, puisque les blessures mortelles, on a tendance à de suite les mettre en relation avec les pouvoirs psychiques. Euh, c'est-à-dire bah, les châtiments et tout autre type de pouvoir psychique qui génère de la blessure mortelle. Mais pas que Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup beaucoup de, de codex, hein, beaucoup de codex V9 notamment, qui proposent des mécaniques de jeu pour générer de la blessure mortelle à bien des égards. On pense évidemment au C'tan chez les Necrons, ou à, à plein d'aptitudes qui vont permettre de générer des blessures mortelles sur des six non modifiés à la blesse, etc. etc. Donc tout ça... Les Black Templar bénéficient d'une protection par rapport aux autres là-dessus. On a la même chose d'ailleurs sur le codex GK. Et en plus de ça, vous avez une deuxième ligne qui vous offre une relance DG d'Advance et une relance DG de charge natif. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment, ces bonus, moi, je les trouve bons de base. Et ils vont venir maintenant se rajouter à des aptitudes de détachement. Alors, l'aptitude de détachement, si vous jouez un détachement complet Black Templar, vous allez pouvoir gagner des vœux, des bonus de vœux, euh, que vous allez pouvoir déclarer un petit peu comme le font les sœurs de bataille euh, avant le début de la partie. Donc vous allez avoir quand même une adaptabilité par rapport à votre adversaire pour choisir quel vœu vous allez prêter pour la partie. On notera ici qu'on a, et sur l'ensemble du codex, une véritable allégorie à un contexte, on va dire, religieux, puisque euh, fluffiquement parlant, si je peux utiliser ce terme... Les Black Templars sont euh, un chapitre qui lutte contre les hérétiques et qui ont une une aversion particulière envers le domaine psychique, donc pas du tout de psycheur dans ce codex, dans ce supplément-là. Et surtout, on va retrouver euh, bah, toute un, une conceptualisation très religieuse euh, qui nous rappelle euh, la période, on va dire, euh, la période du Moyen-Âge où euh, l'état religieux chassait euh, les sorciers, les sorcières, et notamment la magie. Et donc on va avoir beaucoup beaucoup de références, bah, on, ça commence par les vœux, hein, les, les vœux euh, qui, qui ont cette allégorie à la religion, et euh, à, à beaucoup de noms, de reliques, de, de beaucoup de choses qui, qui vont vraiment euh, nous rappeler cette identité propre au Black Templar. Voilà, Je tenais à le souligner, c'était pour le petit moment euh, le petit moment temps des héros, je laisserai à l'occasion de ce nous faire peut-être une vidéo complète sur les Black Templars, et je pense qu'il y a des choses à dire. Sur ce chapitre À la fin de l'étape lire le briefing de mission, vous allez pouvoir choisir un vœu de templier, il y en a donc quatre dans ce supplément, avec à chaque fois une ligne de bonus et une ligne de malus, hein, qui, qui est illustrée par la ligne passion, euh, qui veut dire qu'en gros les mecs sont tellement énervés que bah, ça leur porte aussi préjudice. Alors en premier vœu, vous allez avoir ne tolérez pas que vive l'impur. Euh, qui va vous permettre de gagner un vœu, euh, qui vous permettra de blesser automatiquement sur des jets de touche de 6 non modifiés, les figurines qui sont non véhicules, voilà, euh, c'est pas mal du tout, surtout quand on, on peut affronter des armées, on va dire, portées sur de l'infanterie élitiste, en du 5, euh, etc, etc, grosse endurance, euh, c'est pas particulier, on va dire, en termes d'opposition face à un adversaire, mais euh, ce vœu-là est là, et bon, c'est clairement pas mon préféré. En revanche, vous avez sur ce vœu une passion, donc un malus, euh, qui nous dit que euh, lorsque vous allez charger, vous allez devoir déclarer systématiquement l'unité la plus proche euh, dans les 12 pouces, euh, tant que cette unité n'est pas un aérodine. Donc en gros, vous allez devoir systématiquement déclarer en charge les unités qui sont proches. Donc c'est euh, un malus, on va dire, qui a son impact, euh, bien qu'on a beaucoup tendance, à lors des multicloses, à aller chercher toujours l'unité la plus proche, hein, systématiquement. Donc euh, voilà, le, le bonus n'est pas fou, le malus n'est pas fou non plus, donc je ne suis pas particulièrement fan de ce vœu-là. Deuxième vœu, défendez l'honneur de l'empereur. Donc vous allez avoir... Vous allez gagner un 5, une 5 plus invulnérable sur toutes vos figurines. Donc ça, c'est plutôt canon. Et vous avez une espèce de mini physiologie transhumaine, puisque vous n'êtes jamais blessé sur du 1 et du 2. Euh, donc ça, c'est euh, vraiment pas mal. Euh, donc euh, Notamment sur des armées qui vont peut-être euh, cumuler l'endurance euh, l'an du 4. Euh, vous allez pouvoir un petit peu euh, contrebalancer la force 8. Alors, c'est vraiment pas aussi efficace que la physiologie transhumaine qui vous permet d'annuler aussi les blessures sur du 3+. Là, vous êtes cantonné à ignorer les blessures sur du 1 et du 2, sachant que le 1 ne blesse jamais. Euh, mais voilà, cumuler avec la 5+, plus invulnérable, c'est quand, euh, quand même pas déconnant, je trouve, comme veut, c'est plutôt sympa. Le, le, le rite de passion, enfin la passion, on va dire, le malus qu'on nous propose ici, c'est qu'à chaque fois qu'une figurine ennemie attaque contre cette unité, euh, vous ne recevez pas le bénéfice du couvert. Donc en gros, vous offrez à votre adversaire un ignore cover. Euh, C'est, euh, ça, ça a un impact, mais comme vous choisissez votre vœu avant le début de la partie, vous avez donc eu le temps de découvrir votre adversaire, vous allez peut-être pouvoir aussi euh, bah, adapter ce choix par rapport à votre adversaire. D'ailleurs, ce n'est pas vous pouvez, il faudra évidemment le faire. En tout état de cause, c'est un vœu qui reste quand même assez intéressant euh, et que je trouve plus intéressant que le premier déjà. Ensuite, vous allez avoir le Aboré le sorcier, détruisez le sorcier. Donc là, on sent de suite l'orientation de ce vœu-là qui va être de l'antipsy. Vous avez donc deux lignes pour votre vœu, deux lignes de bonus. Une fois par bataille, à votre première phase de mouvement, s'il y a une unité Psyker ennemie dans l'armée adverse, jusqu'à la fin de la phase adverse, ajoutez 3 à la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité. Donc ça, c'est pas déconnant, c'est une fois par bataille. Donc une fois par bataille, chaque unité va pouvoir avoir un petit plus 3 au mouvement. Ça, c'est quand même négligeable et à chaque attaque de mêlée d'une figurine de cette unité contre une unité psyker vous allez pouvoir relancer les jets de blessure de 1. Voilà. C'est un plus aussi donc là bah, face à des armées comme les GK, les Thousand sounds les eldar même les Tyrannides qui ont tendance à cumuler beaucoup d'unités psyker, là ce vœu là va être vraiment intéressant. Après forcément il va y avoir des armées contre lesquelles ça sera complètement inutile, on pense évidemment au taux au necron à l'Adeptus Mechanicus, voilà donc adaptabilité. Et le mot de euh, ce, ce, ce serment des Black Templars. La passion en revanche, elle n'est pas négligeable du tout, notamment dans vos choix de secondaires, parce que tant que vous aurez une unité psycheur ennemie à 18 pouces, vous ne pouvez pas faire d'action. Donc là, euh, bah, ça veut dire que si vous choisissez ce vœu parce qu'il y a du sorcier en face, il ne va pas falloir aller chercher des secondaires tels que euh, déployer les brouilleurs ou encore euh, lever les bannières, lever les étendards. Voilà. Mais... Euh, je trouve que c'est quand même relativement efficace contre des, ailleurs, des armées de Psyker. Dernier et quatrième vœu, relever les défis envers et contre tout. Donc, euh, tant que cette unité est en portée d'engagement d'une unité ennemie, si une doctrine de combat est active pour votre armée, cette unité gagne le bonus de doctrine d'assaut au lieu de la doctrine active. Donc ça, c'est pas mal, ça va vous permettre de regagner le PA-1 euh, sur toutes vos armes de corps à corps, donc euh, c'est euh, dès que vous êtes au corps à corps, enfin dès que vous allez être en portée d'engagement, vous allez être en doctrine de combat. Donc ça, c'est vraiment bien, surtout qu'on va le voir, à mon sens, ce codex est quand même un codex de corps à corps. Et ensuite, deuxième petit effet qui se coule, chaque fois qu'une unité combat, jusqu'à ce que le combat soit résolu, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Ceci n'est pas cumulatif avec l'attaque supplémentaire confréré par l'assaut percutant. Donc, ça va être un bonus qui va s'activer vraiment si vous avez tendance à vous endormir dans le corps à corps, ce qui n'est globalement pas souhaitable pour des Space Marines. Donc, le, bon, le, le, la deuxième ligne euh, n'est pas non plus incroyable. En revanche, la passion vous empêchera de battre en retraite avec ces unités, euh, ce qui pour le coup n'est pas négligeable non plus. Donc euh, là, on a, on a un véritable équilibrage entre les bonus et les malus qui... Euh, bon. Euh, voilà, laisse à réfléchir. On y reviendra un petit peu dans la, par la suite du codex. C'est bien d'avoir, de commencer, c'est comme ça qu'on lance le supplément, mais commencer la review en prenant en compte ça, parce qu'on va voir qu'il y aura sans doute des synergies, des tricks à faire, de, des, des, des choses à construire autour des listes. Donc, euh, euh, voilà ce qu'il en est pour les vœux. Ensuite, on retrouve la partie stratagème, donc je vous rappelle que, alors là, on a deux pages de stratagème, euh, ce qui est bien parce qu'au ah, préalable, on avait déjà eu un index V9 pour les Black Templars. il y avait une page de stratagème, là, on est passé à deux, vous allez pouvoir piocher dans le codex Space Marines et dans le supplément Black Templar pour euh, utiliser vos stratagèmes les plus fourbes. Alors, on a. Euh, je vais pas tous vouler. Tous les faire un listing exhaustif et puis euh, prendre le wording euh, à chaque fois. Euh, globalement, on retrouve. Euh, le stra un stratagème qui était très bon, qui était présent sur l'index et qui a été modifié ici et qui nous permettait notamment euh, de faire un mouvement euh, de un mouvement de jusqu'à 3 pouces supplémentaires si on n'est pas en portée d'engagement d'unité ennemie et le faire en début de phase de combat. Donc ce qui veut dire que potentiellement, avec ce mouvement là, vous allez pouvoir en vérité euh, bouger et advance avec une unité et après générer un petit mouvement de 3 pouces. Et il n'y a pas de contre-indication pour le fait d'aller en zone d'engagement de votre adversaire. Vous allez donc en fait pouvoir venir au contact de votre adversaire sans l'avoir déclaré en charge et sans déclarer de charge. Alors attention, pourquoi Parce que du coup, vous, déjà, vous ne gagnez pas l'assaut percutant vu que vous n'avez pas chargé. Donc vous n'allez pas générer aussi toutes les, euh, tous les triggers qui tournent autour du euh, « lorsque j'ai déclaré une charge, je fais une intervention héroïque, etc. etc. » Donc ça, ça ne se déclenche pas. Et surtout, euh, vous allez être emporté d'engagement, mais vous n'aurez pas déclaré de charge. Ce qui veut dire que votre adversaire tapera avant vous, sauf si vous avez un fight last ou un fight first. Mais voilà, c'est important de le préciser. En revanche, ce stratagème est plutôt cool parce que, euh, notamment, on en avait déjà parlé sur la chaîne euh, euh, via des petits formats de capsule autour de Trix. On avait un Trix qui était beaucoup utilisé, qui consistait à embarquer bah, des, des, des Blade Guard dans un, répulsor, un impulsor, pardon, impulsor permettant de débarquer... Après le mouvement de l'impulsor, donc vous pouviez bouger l'impulsor, débarquer, advance, donc faire un mouvement d'un des 6, enfin de 6 de, de, de pouces, si c'est une unité qui a un hein, mouvement de 6 pouces, plus un des 6 pouces, et ensuite euh, activer ce stratagème, et donc vous retrouvez encore à corps. Donc voilà. En revanche, euh, ici, on a maintenant une petite notion qui a été rajoutée. Vous devrez, quand vous faites ce mouvement-là, vous rapprocher de l'unité ennemie la plus proche ou du pur objectif le plus proche. Donc... Il y a une dynamique qui va vous permettre d'amener vos unités au corps à corps malgré le fait que vous ayez advance dans tous les sens. Et euh, il y a une dynamique qui va vous permettre peut-être aussi de capturer du pion objectif. Voilà. Mais il y a une restriction qui est d'aller vers l'unité ennemie la plus proche ou le pion objectif le plus proche. Et si l'unité est déjà à portée d'engagement, vous allez euh, effectuer un mouvement d'engagement supplémentaire avec l'unité. Donc voilà, ça coûte un PC. C'est un très bon stratagème. C'est peut-être être un des meilleurs que nous propose le, le Black Templar, on va dire, dans ses stratagèmes qui lui sont propres. Après, vous avez euh, Riposte Cinglante qui va vous permettre de générer des blessures mortelles euh, lorsque vous perdez des figurines. C'est sur du 5+, donc en gros, une figurine meurt, euh, sur du 5+, elle génère une blessure mortelle. Donc pour que ça soit intéressant, il va falloir avoir des grosses unités et bon, le codex Black Templar vous permet de faire des grosses unités. Euh, on a le courroux du Croisé pour deux PC, donc on va pouvoir l'utiliser à la phase de commandement. Et, euh, et lorsque vous faites une attaque de mêlée, les 6 non modifiés des jets de blessure vous permettent d'ajouter 1 à la pénétration d'armure. C'est cumulatif avec le bonus de la doctrine de combat. Mais par contre, vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une seule fois. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut l'utiliser qu'une seule fois. Je ne le trouve pas incroyable, le stratagème. C'est un, un plus 1 un à la PA sur des 6 non modifiés à la blesse. Ce qui veut dire qu'il faut quand même débiter, débiter de l'attaque pour pouvoir le rendre intéressant. Et euh, deux PC c'est cher, c'est un stratagème que je trouve pas excellent, assez cher, et puis en plus il est limité dans son utilisation, donc euh, voilà je passe je passe là-dessus. Après, vous avez un stratagème pour 2 PC qui va vous permettre euh, euh, à la phase de combat de choisir un personnage Black Templar et de choisir euh, un personnage ennemi et d'obliger l'ennemi à taper sur votre personnage si le personnage est à portée d'engagement. Alors ça, c'est plutôt cool. Ça coûte 2 PC, c'est relativement cher, mais il y a pas mal de choses à faire, je pense, euh, en termes de tricks et de micro. Donc euh, ça, pour le coup, on, on voit de suite qu'il va y avoir euh, des petites des petites fourberies à faire avec ce stratagème et, et euh, c'est assez intéressant de la voir et puis surtout de surprendre votre adversaire avec ça. On a un stratagème qui est serment grandiloquent, qui va vous permettre de, euh, de, de réciter automatiquement une litanie avec un chaplain. C'est deux points de commandement. Alors, ce stratagème-là vous permet quand même derrière de re-réciter notre litanie. Euh, ce qui n'était pas le cas, je ne sais plus sur quel codex, on retrouvait déjà euh, ce wording-là. Euh, mais De mémoire, c'était qu'un PC, mais ça ne vous permettait pas de réciter notre litanie. Là, vous allez pouvoir euh, réussir auto une litanie, celle qui est importante, et puis potentiellement en relancer une autre. Par contre, c'est deux PC. Après, on retrouve la petite panoplie des stratagèmes intéressants qui vous permettent d'avoir des reliques, etc., des stratagèmes, des, des traits de seigneur. Alors là, on notera que dans ce supplément, on a, tout comme sur le codex GK, la possibilité d'avoir deux traits de seigneur de guerre sur une figurine. Ça, c'est plutôt kiffant. Par contre, le trait de seigneur de guerre supplémentaire que vous mettez doit être un de ceux présents dans le codex Black Templar. Voilà. Vous allez avoir la possibilité aussi de mettre euh, des reliques sur euh, des personnages. Euh, sergents, euh, voilà, des, des, des, des, des, pas des personnages pardon, sur, des, euh, sur un petit peu des champions d'unité euh, Donc euh, les sergents et les frères d'épée hein. Là c'est les, dans ce codex là je crois c'est les frères d'épée qui sont les, les sergents entre guillemets des, des unités Donc c'est cool, vous allez pouvoir leur mettre des reliques Alors elles sont cadenassées, vous ne pouvez pas chercher toutes les reliques Mais vous pouvez mettre le bolt cherche sorcier qui est pas mal du tout L'épée du jugement qui est très bonne Le crâne de cacodominus qui est pas mal aussi, et après vous avez euh, l'arme de maître ou l'arme digitale. Donc voilà, on reviendra sur ces reliques-là, elles sont vraiment pas mal, et on va potentiellement pouvoir bien exploiter quelques unités du Codex Space Marines, voire des unités du Black Codex, Black même s'il n'y en a pas beaucoup. Euh, voilà, donc le, le, le trait de seigneur de guerre supplémentaire sur un personnage, je vous en ai déjà parlé. Euh, ensuite, vous allez pouvoir aussi euh, choisir une figurine Black Templar avec le mot sergent ou frère d'épée et ajouter un à sa caractéristique d'attaque, de points de vie et sa capacité de combat. Voilà Pour un PC, vous allez pouvoir faire un méga sergent. Ça coûte un PC, donc évidemment, pour le rentabiliser, ça va être un méga sergent sur lequel on aura collé éventuellement une relique. Et on verra qu'il y a encore une autre, euh, une autre petite ressource qu'on va pouvoir rajouter, donc c'est pas mal euh, on sent, et au fur et à mesure, moi c'est comme ça que j'ai découvert aussi un petit peu le, le, le supplément, on sent qu'il euh, y a quelque chose qui tourne beaucoup autour des personnages. On, a vr on va vraiment avoir la possibilité dans ce supplément de faire euh, des, des, des gros gros tons, des gros buffs en termes de perso. Et, euh, et ça c'est plutôt cool, ça j'avoue que c'est plutôt intéressant. Vous avez pour un PC la possibilité d'annuler un, un pouvoir psy qui est passé chez votre adversaire à 24 pouces. Et ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir le faire malgré les tentatives de dispel. Donc, on verra qu'il y a beaucoup de possibilités de dispel dans ce codex, malgré le fait qu'on n'ait pas de psyker, Mais si jamais vos dispels ont raté et qu'il fallait vraiment break le sort de votre adversaire, pour un PC, sur un 4+, vous l'annulez. Euh, voilà, vous allez pouvoir bloquer. Très bon stratagème pour un PC, vous allez pouvoir, avec une unité infanterie, euh, donc, euh, vous utilisez sur une unité infanterie ou bête n'ayant pas le mot-clé vol. Euh, vous, vous utilisez ça quand une unité Black Templar est à portée d'engagement. Et sur du 4+, vous ne l'empêchez de désengager. Très bon stratagème. Euh, force de conviction pour un PC va vous permettre de transformer une unité base Black Templar en objectif secure. Très bon stratagème encore une fois. Il coûte qu'un PC. Ça va nous soustraire un petit peu aussi euh, au à des coups en point de commandement qu'on utilise en pré-game pour passer notamment le, bah le, le rite de, de guerre, euh, qui est un trait de seigneur de guerre sur le codex Space Marine, qui permettait d'avoir un personnage qui donne une aura de 6 pouces d'objectif sécure. Là, c'est je trouve plus intéressant parce qu'on va pouvoir garder ça sous la main et l'utiliser au moment où on en a besoin, plutôt que de payer ça sur un personnage qui va l'avoir, certes, toute la partie, mais qui va être conditionné par son positionnement. Donc là aussi, très bon stratagème. Euh, ensuite on a pour un pc un stratagème qui va nous permettre d'être de, de, éligible pour tirer euh, lorsqu'on effectue une unité euh, alors stratagème de les unités donc on a ensuite la volonté de l'empereur pour un pc qui va nous permettre de tirer après avoir advance voilà sans subir de malus etc euh, stratagème que je trouve pas ouf vous avez un excellent stratagème qui est choc et désorientation pour un cp vous allez pouvoir débarquer une unité après que votre transport Land Raider, Crusader, Black Templar se soit déplacé. Alors ça c'est fat, par contre attention, vous ne pouvez pas faire un mouvement, c'est-à-dire que vous allez bouger votre Land Raider, Crusader et vous allez débarquer tout le monde à trois pas. Voilà, euh, vous ne pourrez pas débarquer à trois pas et faire votre mouvement avec l'unité qui débarque. Mais ça vous permet une belle projection, combotée avec le stratagème qui va éventuellement nous permettre de refaire trois pouces de mouvement euh, à la phase de combat, ben on va pouvoir potentiellement bouger le Land Raider, débarquer 3 pouces et régénérer un mouvement de 3 pouces pour aller capturer un objectif, cliquer une unité, etc. Donc voilà, je pense que jusqu'à présent, on avait vu que chez les Space Marines c'est tous les codex affiliés, euh, ces unités-là étaient vraiment, à mon sens, peu utilisables, les Land Raiders euh, hein, de manière générale et beaucoup d'autres unités. Là, pour le coup, c'est intéressant, ça rend le Land Raider Crusader Black Templar intéressant euh, voilà, et ça ne coûte qu'un PC, donc c'est un stratagème qui va être, euh, qui peut être spammé sur la partie. Euh, Parangon de la croisade pour un PC, vous utilisez le stratagème à la phase de combat, vous choisissez une unité frère d'épée de votre armée jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque de mêlée d'une figurine, un jet de touche non modifié de 6 génère une touche supplémentaire. C'est plutôt cool, on va voir qu'on a une aptitude quand même dans ce codex-là à générer pas mal d'attaques, donc là, euh, ça, ça commence à saturer au close. Euh, ensuite, on a un stratagème qui va permettre pour un PC ou deux PC, si c'est des unités M, euh, MK Gravis qu'il l'utilisent, euh, de générer des touches euh, avec les lance-flammes comme s'ils étaient Blast. Donc en gros, si vous tirez avec votre lance-flamme sur une unité qui a 6 à 10 figurines, vous faites minimum 3 touches avec votre lance-flamme. Et si c'est une unité qui a 11 figurines et plus, vous faites maximum touches. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. C'est cadenassé sur la MK Gravis parce qu'on pense évidemment euh, à nos amis, les agresseurs full lance-flammes, qui pour le coup euh, profiteront bien de ce stratagème. Et là, ça coûtera 2 PC sur les, euh, sur les agresseurs. Donc, euh, mollo sur le, sur le haricot. Et enfin, Bal qui va vous permettre pour un PC de transformer euh, vos fusils à pompe à Astartes en méga fusils à pompe à Astartes et de passer en damage 2. Celui-là est vraiment pas mal. Pour un PC, on verra euh, les unités qui peuvent aller chercher le fusil à pompe à Sartes. Euh, mais je le trouve plutôt cool. On a fait le tour des stratagèmes. On passe à la suite. On arrive sur les litanies. Le codex nous propose une discipline qui est la litanie des dévots. Euh, qui est propre au chapelain des Black Templars. Euh, six litanie qui sont, pour le coup, assez intéressantes et euh, non négligeables. Euh, J'y reviendrai à la fin de la review, mais je pense que, globalement, euh, il va falloir jouer du chaplain avec euh, ce codex. Et, euh, et donc, voilà. Hein, je vous rappelle qu'on a la litanie là, mais aussi la litanie du codex Space Marine. C'est comme toujours. Hein. Euh, première litanie qui va vous permettre de choisir une unité base à 6 pouces ou personnage à 6 pouces du chaplain et avoir un ignore les blessures sur du 5+, ce qui est pas mal du tout. Euh, ensuite, on a un psaume d'implacable persécution qui va vous permettre sur une unité base Black Templar à 6 pouces ou sur le prêtre euh, lorsque vous effectuez une attaque de mêlée, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible en plus des dégâts normaux et c'est capé à 6 blessures mortelles. Donc ça, c'est une mécanique qu'on retrouve sur pas mal de monde maintenant. Hein. Les GK ont ou la même, d'ailleurs, sur les, les Tide Warp. Donc, c'est vraiment des wardings et des triggers qui sont standardisés au niveau des Codex, mais qu'on retrouve, bah là, par exemple, ici, on les retrouve sur les litanie Chez les GK, on va les retrouver sur euh, les Marais Warp. Euh, sur d'autres armées, on va les retrouver sur des aptitudes ou des stratagèmes. Donc, euh, voilà, on le retrouve. Il est bien, c'est intéressant euh, à ne pas négliger. Euh, supplique de délivrance, toujours sur unité base ou personnage Black Templar ou sur le prêtre vous allez pouvoir ignorer les effets des pouvoirs psy qui vous ont été euh, lancés. Donc si vous avez un malus de mouvement ou euh, je sais pas, on reroll les blesses sur vous, ce genre de choses, et eh bien, ou euh, tout simplement un fight last. Vous allez pouvoir ignorer les effets de ce pouvoir psy. Et en plus de ça, jusqu'à la prochaine phase de commandement, vous ne pouvez plus être affecté par des pouvoirs psychiques. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, C'est-à-dire que bah, on, vous n'allez plus être affecté, notamment par des châtiments ou plein de choses qui vous génèrent des blessures mortelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand vous, avez, vous pouvez envoyer une unité en fer de lance en avant-garde, lui passer ça, notamment face à une armée basée sur le psy, et en fait, bah, votre adversaire qui doit systématiquement, avec ses châtiments ou, des, ou beaucoup de sorts, choisir l'unité la plus proche pour générer ses BM, ne peut pas le faire sur cette unité-là. Donc, euh, assez intéressant et ça va toujours dans le sens du codex qui est de trouver des contrées et des blocages aux armées qui sont basées sur euh, le psychique. La flamme de dévotion va nous permettre sur une unité base ou personnage... Euh, lorsqu'elle fait un mouvement de charge, ou est chargée ou accomplie une intervention héroïque, de rajouter un à la caractéristique d'attaque de l'unité ennemie. Donc là, on en revient notamment à ce que je parlais tout à l'heure avec l'utilisation du stratagème qui vous permet de faire ce petit mouvement de consolidation de 3 pouces. Euh, vous n'avez pas chargé, donc vous n'allez pas déclencher le trigger de, euh, ce, euh, de, de cette litanie, mais un plus une attaque sur un pack de, de, de, de, de, 10, euh, de 10 marines, c'est quand même plutôt intéressant. Donc, euh, bonne, bonne litanie. Hein. Globalement, toutes les litanies sont bonnes. Vraiment, les 6 qu'on nous propose sont plutôt sympas. Ensuite, on a « Fervente acclamation » qui va nous permettre euh, de choisir un vœu qui n'a pas d'effet et d'en donner l'effet à l'unité. Donc ça, très bon parce que vous allez pouvoir, à un moment clé, aller chercher ben, un vœu qui vous, qui vous sauce bien et le générer. Donc par exemple, le vœu qui vous permet d'être systématiquement en doctrine de combat lorsque une doctrine d'assaut est active, bah, vous allez pouvoir euh, l'utiliser. Donc ça, c'est cool. Et euh, potentiellement, euh, bah, d'autres choses, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel vœu sur une unité. C'est plutôt cool, mais aussi, attention, à voir le malus de la passion, à ne pas négliger. Euh, serment de gloire, donc si la litanie réussit au début de la phase de combat, le prêtre, s'il est à portée d'engagement ennemi, il gagne un fight first, donc il combat en premier. Et chaque fois que la figurine prêtre effectue une attaque avec son Crozius, ou un Crozius d'artificier, ou une relique, euh, un jet de touche non modifié de 6 cause 2 touches supplémentaires. Et en plus de ça, vous rajoutez 1 à la caractéristique de force de cette figurine. On en parle, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de faire des personnages. Ultra buff, là typiquement, ça, vous passez ça sur votre chaplain, avec petite relique, petit trait de seigneur de guerre qui va bien, vous en faites un smash, le fameux smash chaplain, vous en faites vraiment une énorme brutasse euh, qui va commencer à générer beaucoup beaucoup de taquets et faire très mal. Voilà pour les Litanies, on passe au trait de Seigneur de Guerre. Encore une fois, on en a six. On a deux personnages nommés dans ce codex qui sont le grand Sénéchal Elbrecht ainsi que le Chaplain Grimaldus qui, eux, ont leurs deux traits de Seigneur de Guerre euh, non modifiables. Euh, D'ailleurs, celui de Grimaldus est le premier de la liste, c'est modèle de piété. Il va vous permettre de gagner un, un abjur, une abjuration. Vous allez pouvoir abjurer. Et en plus, vous rajoutez un à ce test d'abjurer. Donc c'est cool, vous allez pouvoir breakez potentiellement un sort euh, à votre adversaire sur un, un G avec un plus 1. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous avez Par Parangon de la Fureur qui vous permet de rajouter 1 à la caractéristique de force du Seigneur de Guerre. Et en plus de ça, lorsque vous finissez un mouvement de charge, vous jetez un dé pour chaque unité à portée d'engagement de votre Seigneur de Guerre et sur du 5+, vous générez de la blessure mortelle. Bon, celui-là, je le trouve pas incroyable, incroyable, parce que bon bah, généralement, vos personnages ont des socles de 32 ou de 40, et vous n'allez pas non plus euh, être à portée d'engagement de, de, bah, de, de, de plus de 3-4 figues pour générer plus d'une blessure mortelle. Donc, euh, voilà, c'est plus un en force et une blessure mortelle, on va dire, statistiquement, quand vous allez au close. Donc, celui-là, je le trouve pas terrible. Vous avez maître d'armes ensuite au début de la phase de combat. Euh, si votre seigneur de guerre est à portée d'engagement, il combat en premier à cette phase. Et vous ajoutez un à la caractéristique d'attaque du seigneur de guerre. Donc euh, je trouve celui-ci un peu mieux que celui d'au-dessus, mais pas transcendant non plus. Combattant charismatique, là c'est une aura. Vous allez permettre aux unités bases à 6 pouces de votre seigneur de guerre. De chaque fois qu'une figurine d'unité effectue une attaque de mêlée, un jet de blessure non modifié de 6 améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque. C'est cumulatif avec le bonus gagné grâce à la doctrine d'assaut si elle est active dans votre armée. Donc, euh, c'est pas mal. Euh, c'est une aura qui est intéressante. Commandant en première ligne, celui-ci, c'est celui de notre ami, le grand sénéchal Elbrecht. Qui va vous permettre de rajouter un à vos jets d'advance et de charge. Et en plus de ça, quand les unités base Black Templar chargent une unité que votre seigneur de guerre a chargée, il gagne aussi un plus 1 à la charge. Euh, ça commence à être pas mal, hein, puisqu'on a une, Je rappelle qu'on a une reroll des charges native sur, euh, bah, sur cette armée-là. Donc avoir hein, des charges à 8 euh, ou des charges à 7 reroll, euh, c'est plutôt cool. Bah, c'est euh, exactement le même trait de seigneur de guerre qu'on a dans le codex GK. Et enfin, on a Féal qui nous dit que ce seigneur de guerre est éligible pour accomplir une intervention héroïque à 6 pouces à l'horizontale et 5 pouces à la verticale. Ça, c'est plutôt pas mal. Et à chaque fois qu'il le fait, il peut se déplacer de jusqu'à 6 pouces au lieu de 3 pour toutes les autres règles d'intervention héroïque. Donc, euh, voilà, c'est euh, pas mal. Ce, ce, ce, ce trait de seigneur de guerre, cette intervention héroïque améliorée, est plutôt intéressante. Ensuite, on retrouve les reliques du codex, il y en a quelques-unes, et elles ne sont pas déconnantes, donc on a le home du croisé qui va vous permettre d'ajouter 3 pouces à la portée des auras du porteur. On a déjà quelque chose de similaire dans le codex Space Marines, mais là on a une deuxième ligne qui nous dit qu'à la phase de commandement, on choisit une unité base à 9 pouces du porteur. Et jusqu'à la prochaine phase de commandement, la doctrine euh, à chaque attaque d'une figurine euh, de l'unité, la doctrine d'assaut est considérée comme active à chaque attaque au lieu de la doctrine active. Donc vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir euh, générer la doctrine, euh, la doctrine de la grosse bagarre quoi euh, sur une unité. Donc ça c'est plutôt cool. On a le bolt cherche sorcier qui va vous permettre de cibler un personnage si est Psyker. En ignorant l'intention chef. Et en plus, si vous générez une, un. Si vous arrivez à le toucher, vous mettez des trois blessures mortelles. Euh, ce bol de sorcier, il est Je le trouve vraiment fort, hein, Le. Ignorer l'attention cire et mettre des trois blessures mortelles sur un psyker, euh, juste en générant un jet de touche, c'est hyper fort. Et je rappelle qu'en plus, ce, cette, cette euh, relique-là peut être mise sur un sergent ou un frère d'épée d'une unité. Donc, euh, on verra que dans le codex Space Marine, il y a quand même quelques, quelques armes assez intéressantes et, euh, et ça, c'est cool. Donc, vous pouvez, vous pouvez le mettre sur euh, n'importe quelle arme à bolt. Euh, voilà, vous pouvez le remplacer euh, par une arme à bolt. Donc, c'est une bonne, à mon sens, c'est une bonne relique. Le suaire Aurélien qui nous dit qu'une fois par bataille au début de la phase de commandement, euh, au début de la phase de commandement d'un des joueurs, le porteur peut dévoiler son suaire et euh, générer une aura et donc l'aura du suaire c'est que toutes les unités d'infanterie base Black Templar à 3 pouces de cette figurine gagnent une 4+ invulnérable. Donc euh, ce qui est bien c'est que vous pouvez le déclencher à la phase de commandement de votre adversaire notamment sur un tour 1 qui peut être potentiellement très létal. Vous générez votre 4+ invu. Attention parce que l'aura la, est restreinte et c'est qu'aux unités infanterie. Ensuite, vous allez pouvoir euh, vous allez avoir le bréviaire ancien pour un chaplain et euh, bah, vous permettre de jeter un D6 supplémentaire quand vous jetez vos litanies et de défausser le, le moins bon. Donc, on retrouve ensuite le crâne de Cacodominus, excusez-moi pour la difficulté de prononciation, euh, qui, je rappelle aussi, est disponible pour les unités, les figurines sergents ou frères d'épée. Euh, tant qu'une unité Psyker ennemie est à 12 pouces de cette figurine, moins 1 en test psychique. Tant qu'une figurine Psyker ennemie est à 12 pouces de cette figurine, chaque test psychique pour l'unité subit un péril du warp pour n'importe quel G de double, et pas seulement un double 1 ou un double 6. C'est très bon. Et une fois dans la bataille, vous allez pouvoir activer le crâne. Et euh, les unités Psyker à 18 pouces, tant qu'une unité Psyker à 18 pouces, elle a euh, moins 1 à ses tests psy, et c'est cumulatif avec le premier bonus. Donc en gros, à 12 pouces. Elle a moins d'eux, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, là, on, on commence à cumuler pas mal de, de, vraiment d'aptitudes de dispel, de réduire les aptitudes psychiques de vos adversaires. Il y a beaucoup, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources qui vont dans ce sens-là sur ce codex et, euh, et c'est plutôt sympa. Après, deux façons, à mon sens, de voir ces, res, ces, ces, ces, ces outils que nous donne Games Workshop... C'est que soit on est un, un joueur lambda, et, enfin, on n'est pas un joueur lambda, mais soit on est dans une partie amicale et on connaît notre adversaire, dans quel cas on sait qu'on va pouvoir moduler notre liste en fonction de notre adversaire, euh, soit vous allez en tournoi, et dans quel cas euh, tout ça doit être couché sur la liste avant, euh, avant d'aller au combat. Et donc euh, bah, c'est bien, mais si vous payez des reliques, des traits de seigneur qui vont vers l'antipsychisme, euh, mais que vous affrontez euh, première ronde un custodes, bah, vous l'avez dans l'os. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, toujours la difficulté de, de, de, de, de ces reliques et de ces tracéants de guerre C'est qu'il y en a beaucoup qui sont intéressants, là beaucoup sur l'antipsy Mais c'est aussi conditionnel par rapport à votre adversaire Ensuite on va retrouver l'épée du jugement Qui est une bonne grosse lame qui peut, être remplac... qui peut remplacer une épée énergétique euh, une, euh, une épée énergétique de mètre, une lame relique euh, voilà, Et vous avez une arme qui fait plus 3 en force, moins 3 en PA et 3 damage Boosh. Donc, euh, bah, typiquement, on en reparle, mais sur un, sur un frère d'épée auquel on aurait mis, euh, par exemple, pour un PC, le plus une attaque, plus un en, en point de vie, etc., etc., et, et bah vous lui mettez l'épée du jugement, ça commence à être euh, sacrément violent comme personnage. Euh, donc, euh, donc à, à surveiller de près l'utilisation de cette, de cette jolie lame. Après, on retrouve la cape d'Adamantine, l'armure d'artificier, l'arme de maître, l'arme digitale euh, qu'on a l'habitude de voir. On a l'Aquila Immortalis qui vous permet de rajouter un à la caractéristique d'endurance et d'attaque du porteur. Euh, on a le fil de perdition qui vous permet d'avoir euh, un, une, une super hache. Donc ça remplace une hache énergétique ou une hache énergétique 2 mètres et vous gagnez le profil force, trop, force plus 3 PA-2 damage 2. Euh, on a le souffle du trône qui a un lance-flamme amélioré à force 5, PA-1, 2 damage. Et on a l'os de Tanhauser, qui à chaque fois que l'unité attaque. qu'une qu attaque est allouée au porteur, la caractéristique de dégâts est réduite à 1. Et pas est réduite de 1. Donc en gros, euh, bah justement, on en parlait du super chaplain. Si vous voulez vous buffer un gros chaplain bien bûcheron en réacteur dorsal, euh, ça je trouve que c'est une bonne, bonne relique aussi, parce que bah, euh, vous n'allez encaisser que du damage 1 euh, sur des figurines, euh, bah, typiquement si on reprend le vœu qui vous donne, euh, n'est jamais blessé sur du 1 ou du 2, euh, vous avez l'invue à 4, vous, vous abaissez les damage 1, on peut avoir vraiment des gros, gros persos et en faire plusieurs, un super résistant, un super létal au corps à corps, donc c'est assez intéressant de pouvoir jouer avec tout ça, et nous se créer nos propres personnages, euh, ça donne un côté très immersif au jeu et très kiffant dans la création des listes donc euh, voilà, ça c'est assez plaisant et c'est ce qui ressort aussi de ce supplément et c'est assez appréciable particularité de ce codex on va avoir les porteurs de reliques euh, vous allez pouvoir pour un coup en point payer un bonus que vous allez donner à une figurine d'une unité donc euh, qui n'est pas forcément euh, le sergent qui n'est pas forcément euh, le... le, le on va dire, le, le, le frère d'épée de, de l'unité, et euh, vous allez lui faire gagner un bonus. Donc, en gros, pour chaque unité infanterie ou motard, ça, c'est intéressant parce que euh, il y a quelques unités qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, et je pense essentiellement aux Outriders, euh, pour un petit peu leur absence d'impact. Et euh, là, ça pourrait éventuellement être intéressant selon ce qu'on va nous proposer. Donc, pour n'importe quelle unité infanterie ou motard. Et seulement si vous avez un chaplain Black Templar dans votre armée, mais typiquement vous, vous aurez un chaplain Black Templar dans votre armée, euh, vous allez pouvoir améliorer euh, une unité avec la liste donnée ci-dessous. Donc chaque amélioration de votre armée doit être unique, ok, ça en a l'habitude. Et une fois choisi, l'amélioration doit être allouée à une figurine de l'unité. Cette figurine gagnant les aptitudes listées. Cette figurine doit être distinguée des autres figurines de l'unité avant chaque bataille. Vous devez préciser à votre adversaire la figurine qui possède l'amélioration. Donc on n'a pas, on a rien qui nous euh, ici qui nous empêche de mettre une relique sur un, un personnage type sergent via un point de commandement via le stratagème et derrière lui rajouter, euh, lui rajouter euh, une amélioration de porteur de relique. Alors ce qui est cool, petite touche on va dire de modélisme. On a vu aussi que Games Workshop et c'est là, me semble que c'est pour moi c'est la première fois que je vois ça. Games Workshop nous propose des kits. De, de bits, de reliques Donc vous allez pouvoir euh, visuellement et matériellement Mettre vraiment la relique sur votre unité Ça c'est plutôt sympa Parce que bah, c'est vrai qu'on met des reliques sur, sur une liste, sur un bout de papier Mais on ne la voit jamais Et là vous allez pouvoir la voir Et on notera surtout que vous devez bien distinguer cette figurine là bah, Notamment pour votre adversaire Parce que si vous tuez la figurine qui est porteur bah, Vous perdez évidemment les effets donc vous allez pouvoir euh, la, vous avez la lumière de la grâce de l'Empereur et vous ajoutez 1 à la caractéristique de commandement, et en plus de ça, euh, vous gagnez Nora aura qui euh, soustrait un au test psychique de vos adversaires à 12 pouces. Vous voyez, vraiment si vous affrontez un adversaire qui est basé sur le psy, vous avez vraiment le moyen de, de lui péter complètement ses phases, ses phases psychiques. Euh, donc cette amélioration-là, elle, elle coûte, elle coûte, elle coûte. La lumière de la garde de l'empereur, elle coûte 10 points. Vous avez ensuite le saut de Sigismund au début du premier round de bataille. Vous choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille. Et jusqu'à la fin, chaque attaque de mêlée de l'unité contre, contre les figurines de cette unité, vous pouvez relancer le jet de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure. Alors là, le, la traduction est un, peu, est un peu bâtarde entre guillemets parce que c'est soit un jet de touche, soit les jets de touche. Comme ça, on sait si c'est un dé, soit tous les dés. Là, on a une nouveauté, c'est que vous pouvez relancer le jet de touche, ou vous pouvez relancer le jet de blesse. Bon. Euh, donc, euh, voilà. Je, moi, j'ai tendance à dire que c'est les donc c'est tout les jets. Vous pouvez relancer. Donc, en gros, vous ciblez une unité, et vous allez pouvoir la saturer comme un sourd. Euh, vous avez l'ordre sacré, qui nous dit qu'une fois par bataille, à votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 6 pouces et visible de cette figurine. Sur un 2+, vous lui mettez des 3 blessures mortelles, et jusqu'à la fin toute l'unité ennemie, l'unité ennemie n'est pas éligible pour combat, donc vous lui caler un fight last, donc, par contre c'est une seule fois par bataille, et euh, l'orbre sacré coûte l'orbre sacré coûte 15 points ensuite on a le crux d'obsidienne, qui est qu'à chaque fois qu'une attaque est allouée à cette figurine, soustrayez 1 à la caractéristique de dégâts de l'attaque euh, donc euh, c'est pas déconnant en vérité euh, c'est pas déconnant donc je vous rappelle que là pour le coup c'est que sur la figurine hein. on va pas s'emballer et le Crux d'Obsidienne coûte, euh, coûte 15 points aussi. Ensuite, on a le point de Balthus qui va nous permettre de remplacer un gantelet énergétique, d'avoir un super gantelet énergétique qui fait force x2, pa 3, damage 3 et surtout qui ne met pas de malus à la touche. Donc, euh, c'est une bonne amélioration, ce super gantelet. Ce super gantelet qui vaudra la euh, modique somme de 10 points qu'il faudra payer en plus du prix du gantelet, évidemment. Euh, ensuite on a le boucher des bêtes qui va nous permettre d'avoir sur une figurine lance-flamme euh, Une figurine qui a un lance-flamme ou un pyro-éclateur Un pyro-éclateur c'est une arme spécifique euh, spécifique de nos amis euh, les Black Templars Et vous gagnez euh, une portée de 15 pouces, assaut des 6 force 6, pa 2, 1 damage C'est un super lance-flamme Ensuite vous avez l'icône de Mine. Donc, Celui-ci je pense qu'il est vraiment sympa sur, euh, sur certaines unités je pense qu'on va beaucoup le voir. D'ailleurs, l'icône de Einhorn, il coûte, il coûte, il coûte. Euh, il coûte 15 points et c'est légitime puisque vous allez sur, bah, sur votre figurine qui évoque 15 points ignorer la PA -1 et -2. Donc là, bah, très clairement, sur un pack de, de Blade Guard ou sur un pack de Vétéran d'Assaut, vous allez avoir une figurine qui ignore la PA -1, moins 1 moins -2. Donc quand vous allez commencer à vous faire saturer, euh, bah, saturer à euh, la PA -1 ou moins -2, vous allez pouvoir tanker sur cette figurine là. Je trouve ça plutôt sympa en vérité. Je pense que l'icône de Hainmine va être, va être beaucoup jouée. Et ensuite, les os de Mordred. Celle-ci, elle coûte 20 points. Chaque, à chaque attaque de mêlée de cette figurine, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible en plus des dégâts normaux. Trollique là est, est vraiment est vraiment sympa. Après, je rappelle que ces améliorations-là ne peuvent pas aller sur des personnages. Donc, euh, ça ne pourra pas aller dans le sens de créer, bah, notamment avec le dernier, là, un méga Smash euh, smash Boss. Mais comme on a la possibilité de stuffer nos, nos personnages, nos frères d'épée, nos, nos sergents dans nos unités, c'est euh, pas déconnant du tout. Ensuite, on va retrouver les règles de Chapter Approve. On a trois secondaires, comme d'habitude. Là, pour le coup, je ne les trouve pas terribles, vraiment. Euh, le premier secondaire qui nous dit vous allez choisir au début de la bataille un personnage de chez vous qui jette un défi un l'adversaire va choisir son personnage qui relève le défi et euh, s'il est détruit à la fin de la partie vous marquez 5 points, s'il a, a été détruit à la mêlée vous remarquez 5 points et si c'est votre personnage qui l'a détruit, vous, le personnage qui a lancé le défi vous remarquez 5 points bon très honnêtement conditionné Conditionner un secondaire sur le choix d'un personnage par votre adversaire, je trouve ça nul Parce que bah, votre adversaire peut clairement vous mettre 15 points de primaire dans le vent Il choisit un personnage qui ne va pas vous exploser de la partie, donc à moins de se faire table raser Vous ne mettrez pas vos 15 points, donc ce secondaire-là, moi je, je, je ne l'aime pas du tout Il peut être éventuellement euh, choisi contre une armée où il y a beaucoup de personnages euh, Peut-être on verra par la suite sur certains builds euh, si jamais il y a notamment je pense chez les Imperial Knight si on n'a pas encore de codex V9 hein, mais si à l'avenir on a un codex V9 Imperial Knight où y a des, euh, tous les Imperial Knights sont des personnages ou ce genre de choses mais sinon je trouve, le, je trouve le secondaire peu réalisable ensuite vous en avez un autre qui va vous permettre de marquer 4 points à la fin d'un round de bataille si vous contrôlez un pur objectif ou plus, qui était contrôlé par votre adversaire au début du round de bataille, et qu'une unité chaplain Black Templar de votre armée est à portée du pion objectif concerné. Beaucoup, beaucoup trop de conditions pour remplir cet objectif. Il faut que vous preniez celui de votre adversaire, faut il le contrôle, fallait qu'il le contrôle au début du round de bataille. Et, euh, et en plus, il faut que vous ayez un chaplain dessus, donc des chaplains, vous n'en avez pas non plus en avoir 10 dans votre armée. Donc, à mon sens, c'est beaucoup trop conditionnel. Et le troisième, qui est, je pense, le plus réalisable... Euh, qui va vous permettre de marquer 4 points à la fin d'un round de bataille si vous avez tué plus d'unités en mêlée que vous n'avez perdu d'unités Black Templar pendant le tour. Donc, euh, sachant qu'on est sur une armée de mêlée, hein, les Black Templar, euh, ok, pourquoi pas. Mais c'est capé à 12 points et les 3 derniers points, il faudra remplir un objectif spécifique par rapport aux vœux que vous avez choisi. Donc, euh, je ne vais pas les énumérer, le paragraphe est un peu long, mais à mon sens, c'est peut-être le plus réalisable des trois. Euh, et encore, il est quand même conditionné par l'adversaire que vous avez. Euh, je rappelle que vous ne pouvez pas choisir un secondaire du supplément Black Templar et un secondaire du Codex Space Marines. C'est l'un ou l'autre parmi les trois secondaires que vous choisissez. Et je pense très honnêtement que les secondaires du Codex Space Marines sont meilleurs. Donc, cette partie du Codex est à mon sens peu intéressante. Enfin, on va arriver sur la partie fiche technique et datasheet de ce codex-là. Alors, euh, on nous explique que euh, bah, bah, les capitaines, on en revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur euh, le wording et toutes les allégories par rapport à, à la religion, etc. Euh, les capitaines euh, Black Templar peuvent devenir des sont des sénéchales et non plus des capitaines. Et donc, ils vont avoir... Euh, certaines options d'équipement que n'ont pas les capitaines Space Marines Landa. Bon, ce n'est pas, pas la révolution, hein, mais vous allez pouvoir avoir un, un, un autolance-flamme et une épée, enfin voilà, mixer vos armes. Euh, voilà. Et euh, toujours dans la même veine, bah, les lieutenants euh, primaris, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais pour le capitaine c'est le capitaine primaris qui devient Sénéchal, euh, et le lieutenant primaris qui devient Castellan, euh, et vous allez pouvoir lui faire bénéficier aussi de d'un armement spécifique au Black Templars. Je ne vais pas rentrer dans le détail, à mon sens, ça a plus un côté fun, sympa, stuffable pour les joueurs que quelque chose vraiment de très très brut en termes de jeu, donc je ne reviendrai pas dessus. Vous avez aussi la possibilité bah, de remplacer euh, euh, sur vos Gladiateurs Lancer, vos Gladiateurs Reaper, vos Gladiateurs Violent, vos Impulseurs, vos répulseurs Exécutionneurs, euh, Black Templar, euh, de remplacer la Mitrailleuse Iron Hell par un Multifuseur. Voilà. Et pour votre répulsor, vous avez la possibilité de remplacer votre mitrailleuse Iron L additionnelle par un multifuseur. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre du multifuseur sur vos châssis. Encore une fois, ce n'est pas à la révolution, mais c'est plutôt cool pour garder la dynamique qu'on crée autour de ce codex. Alors en ce qui concerne les datasheets, on va avoir évidemment le personnage le plus charismatique de cette armée, c'est le grand Sénéchal Elbrecht euh, qui est une énorme brute de corps à corps, mouvement de 6, c'est 2 c'était 2 force et endurance de 4, 8 PV, 6 attaques, commandement 9, sauvegarde à 2, 1 vue à 4. Euh, il a un gros fuseur et il a aussi un fusil bolter qui fait tir rapide 2, force 5, pa 1, 1 damage. Vous pouvez décider de tirer avec les deux armes en même temps, mais vous avez un moins 1 à la touche. Mais bon, en gros, le... il a quand même un fuseur qui fait assaut 1, force 8, pa 4, D6, plus 2 damage net. Donc, euh, ça quand même ça, un fuse sec à ne pas négliger. Vous avez donc ces nouvelles figurines. La figurine est magnifique, très clairement, euh, et vous avez euh, des petits serveurs, servitants. Servitant, vous avez des petits servants sur, euh, sur le socle et ils vous permettent de générer deux attaques supplémentaires. Ce qui est très cool, c'est qu'il va taper avec son épée de grand sénéchal avec deux profils le fameux profil frappe lourde ou balayage qui va vous permettre de multiplier par deux vos attaques mais de faire de l'anti-masse. Donc, ce qui est très très intéressant pour, bah, pour euh, toutes ces. Bon, on le voit, hein, c'est pareil, c'est encore une fois c'est standardisé dans la V9 et c'est vraiment bien parce que. Euh, bah, on avait tendance à, à ce que ces grosses figurines, ces belles figurines soient vite bloquées par des petits pécores qui viennent de contacter euh, la, le, le personnage en question et euh, bah, vous ne pouviez plus faire grand chose pendant le tour. Là, vous allez pouvoir balayer euh, comme, un, comme un sourd et c'est vraiment pas mal. Donc, soit vous faites euh, euh, 12 attaques ou 14 en charge, puisque vous, multipliez, vous avez évidemment le choc assaut hein, sur l'armée. Donc, vous avez euh, 14 attaques en charge à force 6, PA-3, 1 damage. Ça c'est plutôt cool, hein, autant vous dire que ça déblaye. Ou alors vous avez en charge vos deux attaques d'épée à deux mains et vous allez taper à force 8, per moins 3, 3 damage. Euh, différentes bonus d'aura qui sont vraiment cool encore une fois sur lui. Euh, les unités bases à 6 pouces vont avoir plus 1 force. Ça je trouve ça vraiment bien. C'est pas aussi bon que Corsaro chez les White Scar qui donnent un plus 1 à la blesse. Euh, mais quand même ça va vous permettre d'avoir de la force 5 sur beaucoup d'unités. Et, euh, et c'est pas négligeable à mon sens. Vous allez avoir l'aura rite de bataille qu'on connaît tous chez les Space Marines. Donc une relance des 1 à 6 pouces autour de lui. Vous avez l'aura de maître de chapitre qui va vous permettre de choisir une unité base ou personnage à 6 pouces et lui donner une relance totale des jets de touche. Et vous avez la 4 invulnérable. Euh, voilà, il est maître de chapitre, il est grand sénéchal, euh, il est personnage évidemment. Donc inciblable puisqu'il n'a que 8 PV. La figurine est canon. Euh, très honnêtement, euh, je pense que je vais me la procurer et, euh, et c'est aussi ça que je trouve cool avec le codex Space Marine c'est que moyennant quelques personnages vous allez pouvoir jouer plein de chapitres là je pense que euh, ce bon vieux Elbrecht euh, il faut le jouer quand on joue Black Templar c'est un, un gros ton de corps à corps et, euh, et un bon buffer donc euh, je pense qu'il faut le jouer en, en, en Black Templar et, euh, et voilà donc si vous avez une armée Space Marine si vous suffit juste de vous procurer Elbrecht et Grimaldus on va y venir et puis bah, pouvoir jouer c'est super profils il vaut 160 points. C'est pas non plus énorme. Euh, c'est pas énorme d'ailleurs. Le coup en point est, est, est tout, à fait, tout à fait correct. Le chaplain Grimaldus, donc là, c'est à mon sens, c'est la grosse entrée du codex. Euh, il était à 95 points sur l'index. Il est passé à 140. Mais voilà les bonus qu'il donne maintenant. Euh, il a un bon profil. Hein, il touche à 2 au corps à corps. Donc ça, c'est cool parce que les chaplains génériques touchent à 3 au corps à corps. Euh, il a 5 PV. Il a 4 attaques. Euh, il est accompagné de 3 servants je crois. Oui, 3 servants. Il a 3 servitors qui vont lui permettre bah, d'avoir 3 PV supplémentaires. C'est pas, pas déconnant. Euh, il a un pistolet à plasma. Il a son Crozius d'artificier, classique, donc force plus 2, PA-2, 2 damage. Et surtout, bah, tous les servants de son unité vont donner des bonus. Donc ça c'est cool. On a la bannière des croisés défunts. Donc le porteur a l'aptitude suivante. Bannière des croisés défunts tant qu'une unité, euh, unité base ou personnage Black Templar est à 6 pouces. Euh, chaque jet d'advance de l'unité, vous ajoutez D3 plus 3 à la caractéristique de mouvement au lieu de jeter un D6. Euh, donc, euh, c'est très très bon, sachant que ce jet est relançable. Donc, en gros, on est sur un, une advance minimum de 4. Euh, donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, vous avez les vestiges des temps déchus. Donc, le porteur donne l'aura suivante aux unités base et personnages Black Templar. À 6 pouces de lui, euh, vous avez un, un ignore les blessures sur du 6+. Philnopane à 6 sur tout le monde à 6 pouces. Donc, ça c'est cool. C'est cumulatif. Hein. Tous les bonus là, je vous donne. C'est Grimaldus à tous ces bonus là. Enfin, ses petits copains dans tous ces bonus. Et ensuite, vous avez le sceptre d'Oction qui fait que euh, lorsque vous jetez une litanie, vous avez plus 1 pour le jeter. Donc, ce qui fait clairement un, de Grimaldus un maître de la sainteté qui va passer ses litanies sur du 2 plus. Donc, euh, c'est donc très cool. Il est chef spirituel, donc il vous donne son commandement euh, aux unités Black Templar base à 6 pouces autour de lui. Il a une 4 plus invulnérable grâce à son Rosarius. Le fonctionnement des servants, donc tant que cette unité contient, contient un ou plusieurs Servitors cénobites a chaque attaque qui réussit à blesser cette unité, l'attaque doit être allouée à une de ses figurines. La destruction des figurines Serviteurs Cénobites est ignorée pour les tests de morale. Si le chaplain Grimaldi s'est détruit, les serveurs Cénobites de cette unité sont également détruits. En outre, les figurines de serviteur Cénobites ne peuvent pas être votre seigneur de guerre. » Donc en gros, on va commencer par enlever les Cénobites. Donc, euh... Et, donc ça fait 3 PV supplémentaires en fait pour Grimaldus. Et puis voilà. Ensuite, euh, il est dévot, donc à la phase psychique adverse, vous pouvez abjurer un test psychique comme si vous étiez un psycoeur, ça c'est très cool. Et enfin, dernier bonus, il y a beaucoup beaucoup de bonus sur Gimaldus, il est vraiment très très bon, détermination indomptable, une fois par bataille, lorsqu'il canne, si vous n'utilisez pas de stratagème pour le faire taper lorsqu'il meurt, notamment les stratagèmes Space Marines, vous allez sur un 4 pouces le faire revivre avec 3 PV. Voilà, comme un petit peu on pense à Célestine. Bah là sur un 4, bon la Célestine, c'est sur du 2+, mais là, Grimaldus, est sur du 4, mais euh, c'est des GD qui peuvent être game breakers. Hein. Faire revenir ce gars-là, ça peut être très très agaçant, euh, puisque vous faites revenir toutes les aptitudes de litanie qui vont aller derrière, etc., etc. On notera que Grimaldus est évidemment un chaplain, et donc il connaît la litanie de la haine et deux litanies de la litanie des dévots. Donc c'est bien spécifié, vous ne pouvez pas aller chercher les litanies Space Marines euh, du Codex Vani. Vous devrez choisir les litanies, mais on les a vues tout à l'heure, elles sont très bonnes toutes. Et enfin, à votre phase de commandement, euh, vous pouvez jeter deux litanies. Donc, qui passe sur du 3, et tant que vous avez votre petit Cenobite, vous les passez sur du 2. Euh, donc, euh, Grimaldus, pour moi, auto-include dans les armées Black Templar. Et beaucoup, beaucoup trop fort, beaucoup, beaucoup trop de bonus pour passer à côté. Euh, si jamais ce codex-là, à mon sens, sort du lot en termes de méta et vient nous proposer des builds compétitifs, ça sera avec Grimaldus, à n'en pas douter. Euh, ensuite, on a le champion de l'Empereur. Alors, le champion de l'Empereur, le souci, c'est que c'est un choix de QG. Euh, c'est un bon profil, il est sympa, euh, il tape bien, etc. Euh, il peut donner des coups d'estock et faire des damages supplémentaires, avoir un petit malus à la touche. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait, ce souci, c'est que ce, ce, joyeux ce joyeux gazier est un personnage QG et on est limité. Euh, et comme je vous disais, moi, je pense que Grimaldus est un auto-include dans, euh, dans les armées Black Templar et qu'il va falloir aussi aller chercher un maître de la sainteté à moto. Pour avoir le plus de la charge et pour avoir le plus un la blesse au corps à corps. Euh, et euh, Elbrecht, donc ça nous fait déjà trois choix de QG pour un bataillon. Euh, donc euh, le champion de l'empereur, moi je le. À mon sens, il sort pas d'urlot, surtout dans la mesure où on va pouvoir créer des personnages euh, autour des sergents et des frères d'épée dans les unités. Ceci étant, il a une 4 plus invulnérable. Euh, quand, vous, quand vous le ciblez, vous allez avoir moins un jet de touche. Donc bah potentiellement avec la relique qui va permettre de réduire les damages de 1, vous allez avoir un mec que vous allez avoir moins 1 pour toucher, vous, vous n'allez mettre qu'un damage sur lui, donc bon c'est cumulatif, ces bonus se cumulent et en font un personnage plutôt cool. Euh, il ne peut recevoir. Bah, non je vous dis une bêtise parce qu'il ne peut recevoir aucune relique, c'était écrit juste en dessous, donc on oublie, euh, on oublie ça. Euh, quand il, il cible une figurine, personnage, ennemi, vous pouvez relancer tous les jets de touche et tous les jets de blesse Bon c'est habituel, hein, c'est ce genre d'unités de, de, euh, qui, qui sont là pour, pour défier un petit peu l'adversaire pour, pour aller le combattre au corps à corps Voilà pour ça, et euh, il a la supériorité martiale Donc euh, il, quand il attaque un personnage ennemi, il combat toujours en premier et, euh, et puis il fait des interventions moment bon, là c'est Je ne rentre pas plus dans les détails du champion de l'empereur. C'est un bon personnage, il est sympa. Encore une fois, dans des listes euh, atypiques, enfin dans des listes euh, euh, caractère Black Templar pour du jeu, euh, du jeu sympa, ça a sa place. Euh, quand on va vouloir un petit peu plus optimiser nos choix de QG, et il le faut, puisqu'on n'en a pas 10 000. Hein. Au maximum, on en a 5. Euh, si on prend un bataillon, une patrouille. Bon, ben, le champion de l'empereur, je sais pas si vraiment il sort son épingle du jeu sur ce codex. Nouveauté, on retrouve les squads de Crusader Primaris qui va nous permettre de faire, alors ça c'est vraiment typique de chez les Black Templars, c'est de mixer des unités avec des, des premiers-nés et des scouts. Et là, on, ils nous l'ont upgradé en version Primaris. Et donc, ils ont créé pour l'occasion des scouts Primaris. Une nouvelle figurine disponible dans la... Dans la Boîte euh, Dans la boîte de lancement Black Templar, je sais pas ce qu'il y est, mais euh, bon, peu importe. En gros, c'est des figurines que vous allez avoir bientôt disponibles. Euh, et donc, vous allez pouvoir mixer votre unité en allant de jusqu'à de 5, minimum 5 jusqu'à 11 initiés primaris. Donc, ce sont des primaris classiques. Vous allez pouvoir rajouter euh, 4 à 8 novices. Primaris, donc ça ce sont les scouts primaris, et vous allez un frère d'épée. Donc en gros votre unité de base c'est 10 figurines minimum, 5 initiés, 4 novices et un frère d'épée, et vous allez pouvoir euh, créer des grosses, grosses unités et aller jusqu'à 20 figurines dans l'unité. Euh, c'est pas mal, alors il y a toute cette euh, mécanique autour du fait de stuffer vos figurines, vous allez pouvoir mixer plein d'équipements, c'est plutôt cool. Euh, on notera que les, euh, les novices, donc les Scouts Primaris, vont avoir l'accès au fusil à pompe Astartes, à euh, qu'on peut faire passer à deux dégâts pour un PC, je vous le rappelle, donc ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir euh, passer tout ce petit monde aussi en armes de poing et épée de tronçonneur, donc vraiment pour faire une multitude d'attaques. Je vous rappelle qu'on est sur du profil primaris à deux attaques, 3 en charge, potentiellement 4 avec l'épée tronçonneuse, et euh, bah avec la bonne litanie, on passe à cinq attaques par tête. Donc, euh, bah, sur, une escouade, euh, sur une escouade, on peut vite se retrouver à faire euh, 40, 50, 60 attaques. Et si c'est des grosses escouades de, de, gros escouades de 20, bon, bah, voilà, c'est la, la fête du slip. Quoi. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal, avec les différents types de bonus qu'on a. Hein, potentiellement un plus 1 à la blesse avec une litanie du codex Space Marine the base. Un plus 1 en force, donc cumuler le plus 1 en force et le plus 1 à la blesse euh, de Elbrecht et de la litanie Space Marine, c'est cool. Il euh, y, y a vraiment des, des grosses mécaniques. Euh, bah, après, évidemment, le transport de ces unités-là est indispensable parce que malgré tout, c'est des unités qui n'ont que Endurance 4, 2 euh, PV, ça y va 3. Et surtout, bah, vous allez vouloir les amener au corps à corps. Et des mecs qui bougent à 6 pouces, les amener au corps à corps, ça nécessite du transport. Donc là, il va y avoir autour des listes Black Templar, à mon sens, des bulles qui vont s'orienter autour bah, des impulsors du Land Raider Crusader via ce super stratagème qui va vous permettre de dépop euh, des figurines après avoir bougé votre Land Raider. Et puis bah aussi les différentes euh, aptitudes d'Ora. On a vu avec Grimaldus le fait d'avoir un Advance amélioré, euh, le fait d'avoir aussi du Bonus à la Charge avec euh, les traits de Seigneur de Guerre, le, le fameux Plus 1 à la Charge, Plus 1 à l'Advance. Euh, le, le fait de cumuler tous ces bonus, vous allez avoir quand même une armée qui est, euh, certes, qui n'a pas d'advance plus charge, qui n'a pas de désengagement plus charge, qui n'a pas un peu toutes ces vraies mécaniques de corps à corps, mais là, on en a d'autres. On a des nouvelles mécaniques et euh, qui vous permettent d'être assez véloce quand même sur le champ de bataille. Donc, euh, voilà, à réfléchir autour de ces unités-là qui vont vous permettre de faire plein, plein d'unités vraiment atypiques, charismatiques et qui, à mon avis, vont vraiment, vraiment embêter vos adversaires. On retrouve les squads de Crusader classiques, donc là, un mix en, avec les premiers-nés et les scouts, euh, voilà, et puis toutes les petites mécaniques autour de la construction de, de ces unités-là, le, le choix des équipements. Donc là, vous partez avec, là, pour le coup, un minimum de 5, 5 marines, vous n'êtes pas obligé d'intégrer des novices, donc des scouts, et après, vous pouvez aller bah, jusqu'à 10 marines et 10 scouts, donc encore des packs de 20. Euh, effectivement, on se rappelle qu'on bah, a, on a potentiellement un vœu qui nous permet d'avoir une invulnérable à 5 et d'ignorer les blessures sur du 1 ou du 2. Euh, bah, c'est vrai que sur des packs de 20 euh, des packs de 20 marines ça commence à causer euh, ça commence à causer ce cumul de bonus euh, avec notamment bah, les, les Litanies qui vous permettent de mettre des Finopain à 5 donc on peut quand même stacker pas mal de bonus sur un pack de 20 euh, j'y préférerais évidemment les primaris, alors je pense que pour l'éditeur il est indispensable de remettre l'escouade de Crusader euh, mais à mon avis le Crusader primaris est meilleur du fait de son plus grand nombre d'attaques et du coup, euh, et puis l'accès aussi au stratagème qui nécessite le mot-clé Primaris. Mais on se retrouve avec des packs de 20 qui vont pouvoir avoir un Phinopain à 5, euh, Phinopain sur les, bon, les blessures mortelles, mais là, ça marche aussi. Euh, invulnérable aussi, euh, ignorer les, les, les blessures, etc. Donc, euh, les... est-ce que ces packs de 20-là vont revenir euh, Je pense que s'il y a quelque chose à faire sur ce codex-là, ça sera sans doute autour de ça, parce que c'est là vraiment qu'on tire un petit peu la quintessence de tout ce qu'on nous propose jusqu'à présent. Euh, voilà, assez intéressant. Et ensuite, on a euh, une unité que j'aurais franchement aimé voir un petit peu meilleure. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais sur l'escouade de, de Space Marines Crusader, vous gagnez le mot-clé potentiel euh, écran de fumée. Donc vous, aurez, vous, vous pourrez utiliser le stratagème pour mettre moins 1 à la touche à votre adversaire. Voilà, C'est le bonus de l'escouade Crusader. Il fallait bien un petit truc pour les différencier avec les Primaris. Games Workshop nous le propose sous, cette, euh, sous ce visage. Et enfin, on a les frères d'épée Primaris. Donc là, on est sur euh, une figurine qui vaut 22 points, qui est une nouvelle figurine Primaris, là, pour le coup, euh, et euh, qui va avoir une CC 3, c'était 3, force 4, rendu 4, 2 PV, 3 attaques, commandement 8, save à 3. Euh, pas d'un Et euh, son bonus d'unité, c'est que tant qu'un vœu de Templier fait effet pour cette unité, elle n'en connaît pas la passion. Donc, elle n'a pas le malus du vœu choisi. Euh, en revanche... Euh, J'ai un souci avec cette unité C'est que sur le papier elle est belle La figurine est magnifique C'est vraiment une unité de corps à corps Mais en fait quand on les compare avec des Blade Guard bah, Malheureusement ils sont en dessous Malgré qu'on est à 22 points pour ces figurines là Et à 35 points pour les Blade Guard On n'a pas d'invue. Les Blade Guard ont une save à 2 euh, et, euh, et du coup euh, En fait à la comparaison avec les Blade Guard Je trouve que cette unité est, est pas exceptionnelle Elle a l'avantage qu'elle peut être montée jusqu'à 10 figurines donc ok, on a un, un joli pack de 10 frères d'épée, euh, ça, ça, ça peut être sympa, mais euh, est-ce qu'on leur préférera pas les 5 Blade Guards Ça, c'est une vraie question. On notera quand même que cette unité a encore une fois un listing exhaustif de potentiel d'équipement assez oufissime. Euh, vous allez pouvoir mettre de la griffe, de l'épée, du marteau, de tout ce que vous voulez, donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, et, euh, et puis voilà, on a fait le tour, on a fait le tour de ces unités-là. Et on arrive globalement à la fin de ce codex. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette review de codex du supplément Black Templar. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, pensez à claquer le pouce bleu sous la vidéo, à laisser un petit commentaire pour jouer les faveurs du référencement YouTube. Mon avis sur ce supplément est que, euh, eh bien, il s'intègre aujourd'hui dans une standardisation de la V9 et de tout ce qui tourne autour du codex Space Marines. On est un petit peu plus léger en contenu que ce qu'on nous a proposé sur les premiers suppléments Space Marines, DA, Space Wolf, Death Watch, Blue Dungeon. Donc on a moins de contenu, euh, moins de stratagèmes, moins de datasheets, mais on est sur quelque chose de relativement neuf par rapport à ces euh, suppléments ceux que je viens de citer, qui avait un codex en V8. Là, les Black Templars n'avaient plus de codex ni de supplément depuis maintenant plusieurs versions. Donc, euh, c'est un supplément qui va saucer assurément les joueurs Black Templar. Euh, je trouve que les synergies qui sont construites autour de ce supplément sont intéressantes, notamment sur tout ce qui tourne autour de l'antipsy. On voit qu'on a vraiment, vraiment, vraiment masse de ressources pour contrer le psy adverse. Et euh, on a pas mal de petites choses intéressantes autour de, des litanies, de, de, des reliques et des traits de seigneur. Les deux entrées euh, que j'aime beaucoup sont évidemment Elbrecht et Grimaldus. Mon coup de cœur va à Grimaldus qui a vraiment une datasheet assez folle et tous les bonus qu'elle procure. Donc euh, on a quand même ici un supplément complet qui nous propose de nombreuses choses pour donner vraiment un caractère à votre armée Black Templar. Donc euh, je pense que c'est une réussite. Euh, mais si j'avais des choses à améliorer Ça aurait été de voir un petit peu d'autres nouvelles unités apparaître On a ces frères d'épée Primaris qui viennent d'arriver Et aussi cette escouade de Crusader Primaris euh, Qui vient d'arriver On espère peut-être dans le futur voir d'autres choses En termes de liste, difficile de se prononcer pour le maintenant Mais on voit globalement deux axes un petit peu s'orienter euh, Notamment le fait de construire des personnages vraiment ultra brutaux Et de, bah, de les amener au charbon euh, potentiellement aussi accès autour euh, des, des châssis et des dreadnoughts, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir de l'invulnérable et du buff euh, pour avoir des véritables tanks euh, en, termes de, en termes de résilience sur le champ de bataille. Et puis pourquoi pas, une armée vraiment véhiculée de Space Marines autour des Impulsors, des Land Raiders, euh, Crusader, euh, et d'avoir ces packs, ces gros packs d'unités qui vont avancer euh, inlassablement vers votre adversaire. Voilà, en tout cas, si vous avez des idées de liste, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur creativewargame.fr, que vous nous retrouvez sur Facebook, Instagram, que vous avez un paquet de liens d'affiliation dans la description pour vous acheter euh, tout ce que vous voulez, figurines, décors, matériel de jeu, tapis, etc. Tout se passe dans la description de la vidéo. Voilà les amis, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre